bonjour à tous allez c'est parti pour l'expresso cette fois ci un peu plus restreito que la semaine dernière ce que je vais faire c'est qu'en début de mois je vous ferai un long go et puis ensuite les semaines qui suivent je toucherai uniquement que à l'actu de la semaine en question et bien entendu on va parler de plein de choses et surtout de games workshop <rires> Et on commence avec bien entendu l'arrivée tant attendue de ces codex Space Marine et Necron, alors il m'a semblé <rire> que cela avait mis pas mal de monde en PLS, en effet on se retrouvait avec un certain déséquilibre que les puritains clarifient ben, d'acceptable voire d'habituel pendant que les joueurs tôt eux parlent d'hérésie. Alors moi, je joue tôt, hein, donc c'est pas une attaque envers ces joueurs-là, mais force est de constater que tant que votre codex n'est pas sorti pour la version du jeu, ben, en gros vous êtes bien baisé. quoi. Hein. Et quand on sait que parfois on peut attendre très longtemps avant que ce soit le cas, ben, c'est tout le système économique de Games Workshop qui trouve ses limites. Bon, je ne vous fais pas l'affront d'en parler, puisque les cadors du web, tels que French Wargame Studio et Creative Wargame, le font bien mieux que moi. Avec cette sortie, on aura le droit à un chaplain euh, primaris euh, à moto. De toute évidence, chez Workshop, maintenant, il y a des motards. Il doit y avoir un staff de motards. Sinon, ce sera accompagné d'un Quad Invender et euh, d'une cerveau tourelle qui est, elle, de toute beauté. Le tout avec des configurations d'armes, bien entendu, hein, différentes. Côté Necron, on sera sur un superbe Zvarek, le roi silencieux à 120 euros quand même. Hein, et le très inspiré Maraudeur, tout droit sorti de la Guerre des Mondes. Franchement, j'adore. Par contre, pour le Zvarek, euh, bon... Vous avez compris, je ne suis pas un joueur de Games Workshop, notamment 40k, mais qui sort des figurines aussi grosses sur la table Alors je sais que vous jouez avec beaucoup de points, mais moi quand je vois vos parties, ben, je retrouve rarement ce genre de grands personnages. Donc n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire dans quel moment vous sortez ces figurines monumentales. Parce que ben en tout cas, dans la vie de tous les jours, moi j'en vois pas souvent sur les tables. La panoplie de d sera également dispo avec une mention spéciale au Necron que je trouve vraiment super classe. Un destroyer lourd Locust hein, qui sera à la sauce Guirrefoire va lui aussi apparaître en partie et n'a pas fini de faire cauchemarder les tireurs qui voudraient le prendre pour cible, je parle évidemment de ceux qui n'ont pas eu encore la sortie de leur connexe. Enfin, un inattendu bouquin de débutants avec des conseils peinture, montage et collection. Bah oui, avant ce bouquin, bah, il était dans le livre de base, mais histoire de faire un petit peu plus de fric, bah, pour 12 balles, on vous le sort à côté. Ouais, ça c'est une remarque que je me suis faite quand j'ai ouvert le bouquin V9. On peut dire que je suis débutant, je connais l'univers, mais pour ce qui est du jeu, moi j'ai joué à l'époque où j'avais pas de barbe. Donc autant vous dire que ça remonte à très longtemps. Et j'étais très étonné par le manque d'accompagnement du noob en fait, du vraiment du vrai débutant niveau 0. Je trouve que ce bouquin V9, il est vraiment orienté pour ceux qui ont joué à la V8 et il n'est pas du tout friendly pour ceux qui voudraient vraiment commencer. Alors bon, c'est vrai que dans cette petite extension, c'est juste du montage et puis de la collection. Mais je tiens à rappeler qu'avant, cette petite partie là, elle était dans le bouquin de base. Et puis que là, bah, comme par hasard, a disparu. Alors la B9, elle est exclusivement dédiée pour ceux qui savent déjà jouer Ou euh, c'est quand même euh, un pont d'accueil pour les débutants J'ai un doute. Allez, on passe à FFG qui va sortir une extension pour Civilisation, Un jeu que je vous ai présenté sur la page. Il y a 1000 ans. Alors euh, qu'un cinquième joueur et 10 nouvelles civilisations entrent en liste, dont l'Angleterre, la Chine, l'Indonésie, les Ottomans et les Incas, il est temps pour vous de vous lancer à la découverte de nouvelles contrées. Que vous souhaitiez établir votre gouvernement, définir les districts de votre royaume ou partir explorer de nouveaux territoires, Terra Incognita vous invite à repousser les frontières de votre empire. Prenez place parmi les plus grands dirigeants de l'humanité et affrontez vos adversaires pour changer le cours de l'histoire. blablabla, bla bla, un grand classique. Bon, pour ce coup-là, euh, j'ai peur que euh, la sortie soit un peu tintive. Soit ça va relancer le jeu, soit bah, ça va faire un flop parce que je ne sais pas qui joue encore à Civilisation sans être méchant. On aura également euh, Welcome La Petite Mort qui est une extension crossover euh, entre le jeu Welcome et euh, le jeu La Petite Mort euh, dans l'univers qui a été créé par euh, David Maurier. L'action euh, se place dans une paisible résidence euh, où euh, tout risque de ne pas se passer comme prévu pour les habitants. Donc, en fait, avec ce Welcome, la petite mort, vous pouvez soit jouer à la petite mort, et à partir de là, vous allez devoir passer une sorte, comment dire, d'examen, hein, où vous allez organiser des sessions de rattrapage. Si vous le ratez, donc très simplement, ben, c'est l'hiver, il y a la grippe, donc autant foncher du petit vieux, et puis si vous vous ratez, ben, vous aurez un rattrapage à la canicule. Je trouve que là, pour le coup, c'est... Limite, un peu tendancieux comme euh, argumentation de jeu. Limite. Et puis sinon, bah, vous pourrez jouer à Welcome To, hein, les architectes ont fini leur travail, et euh, à vous de faire le vôtre, le grand tout l'a décidé, tous les habitants doivent mourir, fauchez-les tous. Donc bien entendu, cette extension elle nécessite le jeu de base La Petite Mort pour jouer à La Petite Mort, et le jeu de base Welcome pour jouer à l'extension Welcome To. Donc c'est pour les fans uniquement et ce sera à 9,90€. On retrouvera également pour 32,90€ Subterra qui est un jeu de survie de collaboratif et horrifique pour 1 à 6 joueurs. Alors que vous faites partie d'un groupe de spéléo, vous vous retrouvez piégé dans les profondeurs souterraines à la suite d'un incident, et conservez un maximum votre chance de vous en sortir en vie. De cette mésaventure, vous allez devoir travailler ensemble. Vos lampes s'épuisent rapidement, donc il ne faut pas trop perdre de temps, et puis bah, il faut essayer de trouver euh, la sortie. Alors, c'est un jeu euh, conditionnel, en fait, il euh, y a plein de choses euh, à faire. On développe euh, les cartes, euh, la carte, en fait, la map, euh, au fur et à mesure que l'on avance, il euh, y a une espèce de tempo comme ça euh, à choper. franchement c'est un jeu euh, que j'ai découvert chez Kevin, on y a joué tous ensemble, et pour une fois je crois faire partie de ceux qui ont compris les règles le plus vite possible, étant donné les grosses conneries que z Nicolas et Toto en même temps. Alors soit vous pouvez vous séparer, soit vous restez en équipe, si vous vous séparez vous allez couvrir plus de maps, et donc il bah, y a le risque que deux potes trouvent la sortie avant vous, puis que vous deviez faire marche arrière, soit vous restez tous ensemble, et puis alors là, le côté collaboratif fait que vous allez franchir les problèmes un peu plus rapidement. Attention, il y a du gaz, des inondations, et puis des sales bestioles. C'est sympa, c'est fun, à tester. Chez Yellow Game, on aura l'antre du roi de la montagne, où on va prendre la tête de son clan de trolls pour reprendre la possession de ses galeries ancestrales et des guerres de territoire. C'est une production en cascade, des magies, du gros muscle. où on va découvrir un jeu qui est plutôt accessible, innovant et vraiment profond. Tous les joueurs vont jouer sur le même plateau, mais chacun va débuter sur un tunnel différent, lui permettant de lancer son exploration de la montagne, en suivant sa propre stratégie. Les réseaux de tunnels vous permettent d'atteindre des ressources, puis de les dépenser afin d'atteindre des ressources et des zones encore plus intéressantes. L'antre du roi de la montagne séduit notamment par sa mécanique de jeu qui est plutôt originale. Son interaction, très marquée entre les joueurs. Toujours indirecte, elle ne reste pas moins centrale sur le gameplay. Les joueurs doivent être les premiers à atteindre la zone la plus convoitée. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de ralentir la progression des autres, évidemment. Et si les trolls démarrent le jeu dans des galeries bien distinctes, il bah, y a un moment où on va jouer dans des zones communes et ça va être source de pas mal de tensions. On notera que les joueurs se partagent également les mêmes sorts et recrutent leurs trolls dans le même pool de cartes. Du coup, ben, ça crée des interactions. Voilà, ce sera au prix de 49,90 euros. L'ovni de la semaine, ce sera une souris fantôme qui s'empare d'une toupie pour sauver le monde des monstres cauchemardesques. Donc Dans ce jeu, vous allez lancer la toupie et parcourir différents plateaux pour réaliser les missions indiquées sur votre livret d'aventure. C'est un jeu coopératif qui allie la communication et la dextérité, c'est peut-être là que le bas blesse. Donc, La Ghost Adventure est un jeu coopératif qui se joue debout autour d'une table sans chaise. Les joueurs se relaient pour réaliser ensemble des missions. Chaque mission représente un parcours différent euh, qu'ils euh, qu vont devoir effectuer avec une toupie à travers un plateau. Elle représente 8 mondes et de nombreuses cibles à atteindre. Au début de chaque mission, les joueurs identifient ensemble la cible et se répartissent les plateaux indiqués. Le premier joueur lance la toupie sur le cercle de pierre de son plateau et la déplace en inclinant son plateau pour la diriger vers la cible. Une fois arrivé à celle-ci, le joueur guide la toupie vers la sortie et pour la faire passer sur le plateau qui est tenu par un autre joueur, le joueur suivant. La dynamique de relais entre les joueurs se poursuit ainsi jusqu'à la réalisation complète de la mission. Attention aux obstacles, Alors ça coûte 29,90€. Alors je comprends le concept de la toupie, mais alors déjà, un, est-ce qu'elle va tourner assez longtemps pour faire tous les plateaux J'imagine qu'ils ont testé. Et puis deux, quand vous, vous aurez fait tomber votre toupie une bonne quinzaine de fois par terre et puis que vos gamins n'en pourront plus parce qu'ils se seront dit « chouette, il y a un jeu avec une toupie, je vais y jouer », mais en fait c'est super chaud à maîtriser et ça va casser les couilles à tout le monde. Euh, voilà, pour moi c'est un ovni, je sais pas si je me laisserais tenter par ça, si ça marche c'est ultra fun, mais alors s'il y a la moindre anicroche sur la toupie qui se casse à gueule toutes les 5 minutes, vous allez péter un plomb et le jeu va être gentiment rangé dans sa boîte et va rejoindre la pile de la honte. Allez on poursuit avec l'écho First Continent, là qui euh, me hype un peu plus, les joueurs incarnent des divinités qui modèlent à leur guise la planète. Hélas, ces forces de la nature n'ont pas le même projet et la vision différente des autres. Vos possibilités pour créer votre partie du monde sont multiples. Vous pouvez créer un monde identique au nôtre ou totalement imaginaire. Des paysages, des habitats, des espèces qui prospèrent ne dépendent que de vous. Le jeu dans Echo est simultané. À chaque tour, un joueur va révéler un jeton d'éléments du sac et euh, Ce qui donne à tous les joueurs la possibilité de compléter en fait une carte de leur tableau et de façonner le euh, continent euh, qui leur euh, va le mieux. Les éléments qui ne sont pas utilisés peuvent être convertis en cubes d'énergie ou en cartes supplémentaires en main. Et ils peuvent être ajoutés à votre tableau pour donner des options au fur et à mesure du jeu. Là on est sur un jeu à 35,90€ et par contre là les possibilités de jeu me hype un peu plus. Je fais remarquer que aujourd'hui tous les prix sont à 90. Là aussi, ça commence à me casser les couilles. Bon, sinon, il y avait aussi Dragon Ball, le jeu de cartes. Mais qui y joue encore Je ne sais pas. En tout cas, de toute évidence, ça se vend toujours. Petit commentaire pour m'expliquer. Je vais bien. Allez, on passe au KS avec le Kevin Olin. Avec le 7 Continent, hein, qui est un nouveau jeu de la société Serious Pulp, hein, qui est quand même bien connu dans cet univers, ce jeu va vous permettre de vous mettre dans la peau d'un esclave qui s'évade et qui doit découvrir les sombres secrets cache la citadelle. Tout ça dans un monde médiéval fantastique post-apocalyptique. Attention, check-up alors le jeu se compose de cartes que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre aventure. Elles vous mèneront d'un lieu à un personnage à qui il faut parler. Il faudra bien faire attention parce que les cartes peuvent vous emmener sur des cartes qui sont elles cachées. Le matos c'est quand même assez énorme. Il y a plus de 900 cartes qui vont rassembler des lieux, des événements, des actions pour vos persos que vous pourrez customiser à souhait. Vous voulez jouer un adolescent au maître des arcanes euh, N'ayant pas de son pareil pour manier la fronde, vous voulez jouer un aventurier éloquent, capable de se foufiler dans l'embrou encore un vieillard breuteur, un peu comme moi, qui invoque des créatures pour le seconder. C'est à vous de choisir. Attention, ce jeu est en campagne hein, et les créateurs annoncent des temps de jeu assez longs. Mais pas d'inquiétude, il y a un système de sauvegarde. Le pledge est unique pour le moment et il est au prix de 89 euros avec les frais. Donc si vous aimez l'ambiance livre dont vous êtes le héros et puis que vous avez beaucoup de temps pour vous mettre en place et surtout beaucoup de temps à apporter à vos sessions de jeu, ce qui hélas pas mon cas, 7 Septième continent c'est pour vous. Deuxième jeu euh, qui lui aussi est à licence, mais alors quelle licence puisque c'est The Single le film culte de John Carpenter donc, comme dans le film, hein, on va se retrouver piégé dans une base antarctique avec une créature qui peut copier l'apparence de tout être vivant. Les humains vont devoir se coordonner efficacement pour tenir assez longtemps pour voir arriver les secours, mais le ou les joueurs aliens vont eux tout faire pour détruire la base. Plusieurs mécanismes de jeu sont intéressants comme le système de vote qui va vous rendre de plus en plus suspect sur les actions de vos copains et vous imposer des choix assez cornéliens pour réparer telle ou telle salle en prenant le risque de vous faire transformer par un joueur. La boîte de base sera à 94 euros avec les frais de port. Tout le jeu sera traduit en français, mais ne sortira pas en boutique. Attention, donc c'est une exclu KS à 100%. Alors, si vous aimez les jeux semi-coop qui tournent à la parano, et eh bien là par contre, ce jeu il est pour vous. Alors, 100% exclu KS, oui, après on sait comment ça marche avec les KS. Une fois qu'ils sont livrés, bah, dans les 3 minutes qui suivent, on les trouve en vente sur Facebook je comprends pas. Voilà, cet expresso est terminé, un grand merci à vous pour m'avoir suivi, n'hésitez pas à le commenter et surtout à le partager pour le faire vivre, parce que je dois avouer que là, les expresso hein, depuis euh, le, la rentrée, ils sont un petit peu mous, euh, alors c'est peut-être euh, de ma faute, hein, mais euh, je pense qu'on avait trouvé euh, le public avant les vacances d'été, et puis bah, là, il y a quand même une petite chute euh, sur l'expresso, donc euh, je m'interroge enfin ma foi on verra, c'est quand même normalement une formule qui plaît à tous. Donc je vais la maintenir le plus longtemps possible. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour votre type d'en face. Et puis à vous dire à très bientôt.